You've been Bonjour monsieur, c'est juste pour une simple invitation. Donc je me présente, je suis la responsable de la foire gastronomique du, du arbre, pardon. Donc euh, ce sera jeudi prochain à 10h de la matinée. Voilà, j'ai une invitation personnelle pour vous ainsi que madame pour assister gratuitement à notre animation. Donc j'espère que ça vous fait plaisir monsieur. Ça euh, ça va pas m'intéresser en fait, je suis pas trop gastronomie. Je vous explique de quoi s'agit-il, d'accord D'accord. En fait, nous sommes la société Vita Azure, spécialisée dans tout ce qui tourne autour des arts de la table, de bien-être et de produits de relaxation. Donc c'est à l'occasion de notre 20e anniversaire qu'on fait ce genre d'animation pour la première fois. D'accord. Le Havre. Oui donc, le Havre. C'est oui. juste pour nous faire connaître près de vous, d'accord D'accord. Mais comment on appelle ça euh, Ça ne va pas m'intéresser, nous n'allons pas être clients, donc. Euh voilà quoi je suis désolé mais comment on appelle ça je suis pas du tout à la recherche de produits de beauté et comment dire je vais pas je pourrais pas être client envers votre société donc ça va pas ça va pas m'intéresser merci madame bonne journée au revoir